Hi everybody, bonjour à tous, je m'appelle Mehdi, j'ai fondé une chaîne YouTube dédiée au SVT, elle s'appelle Science. Réellement, je vais pouvoir vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que je sais faire aussi, c'est-à-dire des astuces méthodologiques. Il y aura aussi également des exemples concrets, des explications précises afin de vous permettre, à vous, d'atteindre la pleine réussite le plein potentiel. Évidemment, les vidéos commencent à arriver au fur et à mesure. Elles sont d'ores et déjà classées par niveau, directement. Je te conseille vivement de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche. Tu seras ainsi notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaîtra. Je vais couvrir tout le programme de la quatrième à la terminale enseignement scientifique. Bienvenue chez Science. Bienvenue dans la chaîne de la réussite. À très bientôt. Merci.